MoonCard vous permet de paramétrer les cartes de vos collaborateurs pour choisir par exemple les plafonds, les jours ou les types de nature autorisés. Vous gérez votre flotte de MoonCard depuis la page Carte. Pour en choisir une, cliquez sur le bouton Paramètres. Si vous venez d'attribuer la carte, vous pouvez également cliquer sur Gérer les droits. Sachez qu'il faut que la carte soit attribuée pour la paramétrer. Toutes les modifications sont appliquées en temps réel dès qu'elles sont enregistrées. Tout d'abord, travaillons sur les plafonds. Mooncard propose des restrictions par jour, semaine et par mois. Il en existe deux types. Les alertes, lorsqu'elles sont franchies, le manager est alors notifié par SMS et les collaborateurs peuvent continuer leurs achats. Les bloquants, quant à eux, ne peuvent pas être franchis. Ils sont à tout moment personnalisables en fixant par exemple 100 euros par jour, 500 euros par semaine et 2000 euros par mois. Vos managers sont informés des dépenses de leur équipe en activant les notifications par email ou par SMS. Elles seront envoyées lorsque le porteur de la carte franchit l'un des plafonds d'alerte. Il est possible de créer une alerte pour toute dépense supérieure à un montant fixe. Vous choisissez ici les jours et les horaires d'utilisation d'un clic, par exemple du lundi au vendredi de 8h à 20h. Vous contrôlez les dépenses de vos collaborateurs à travers deux niveaux d'autorisation. Sur le premier, il est possible de restreindre l'usage de la carte sur les distributeurs, internet et à l'étranger. Il suffit d'un clic pour activer ou désactiver les options. Nous vous recommandons de ne pas autoriser les retraits. En second niveau, il est possible de restreindre l'usage de la carte sur 11 natures de dépenses. Ici, dans le cadre d'un commercial avec voiture de fonction, la carte fonctionnera uniquement pour les stations-service, les parkings, les péages, l'hôtel et les restaurants. Pour résumer le paramétrage de la carte, nous avons donc une Mooncard qui fonctionne dans la limite de 100 euros par jour, du lundi au vendredi, de 8h à 20h, sans retrait possible et avec une restriction au niveau des natures de dépenses. En enregistrant comme un nouveau modèle, vous sauvegardez les paramètres, ils seront réutilisables pour une future carte. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre vidéo « Gérer les modèles de cartes ». En cliquant sur « Enregistrer », vous sauvegardez les paramètres, ils seront appliqués instantanément sur la carte du porteur. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour déployer mon Carte dans votre société. Merci pour votre attention et à bientôt.